Bonjour Dans le cadre du Printemps des petits lecteurs, je vais vous présenter deux de mes coups de cœur. Tout d'abord, Un arbre merveilleux de Delphine Grenier, aux éditions Didier Jeunesse. Dans ce livre, le narrateur décrit l'arbre de son jardin, un arbre qu'on va découvrir des racines jusqu'à la cime avec les animaux qui l'habitent. On termine par une double page des plis où tous les animaux sont réunis. J'ai aimé ce livre pour son texte poétique, ses illustrations douces qui nous donnent envie de flâner, d'observer et de recommencer. Quelque chose de merveilleux, de Shin sun J et Emily Vast aux éditions Memo. Dans cet album qui nous sensibilise à la faune et la flore, on découvre aussi un arbre merveilleux, mais pas n'importe quel arbre, un chêne de Mongolie. Dans le texte, on suit le cycle de la vie de l'arbre, la floraison, le pollen qui s'envole, les glands qui tombent et qui germent. Dans les illustrations, on suit en plus le cycle de la vie des écureuils, la rencontre, la naissance, l'hibernation, avec un jeu de zoom sur la page de droite. J'aime l'esthétique des illustrations pures et douces qui accompagnent parfaitement le texte chantant et quand viendra le printemps, tu verras pousser ces jeunes feuilles et tu sauras que chaque gland peut devenir un arbre merveilleux. Si vous avez aimé cette vidéo, vous pouvez cliquer sur le pouce, la partager et vous abonner à la chaîne YouTube de la BML. Au revoir et à bientôt